On fait, okay, on fait, okay, on okay. fait. Hier, c'était une grande journée d'expérimentation d'un espace citoyen, plus grand qu'on aurait pu imaginer. C'est une fête de quartier, puis comment un lieu qui est un espace citoyen s'insère dans quelque chose qui se passe déjà dans le quartier, puis finalement, ils ont l'habitude de passer tout droit dans l'église. Or, hier, on s'est organisé pour que ce soit un appel à rentrer dans l'église, pour que les gens, ils disent « Ah, c'est pas comme d'habitude cette année ». Finalement, on avait euh, bien plus que 1000 personnes qui ont passé par l'église, des jeunes qui disaient « C'est malade, super content, puis il y en a qui sont pas gênés pour compter leurs bonbons euh, sur les rangs de l'église. Des familles qui s'arrêtaient pour juste se reposer deux minutes, puis il y en a d'autres qui entraient, profitaient pour visiter les lieux, qui disaient, c'est mon église qui fait ça avec toute fierté. Il y en avait qui disaient, ben, enfin, l'église fait des choses pour les citoyens, euh, plus critiques, mais heureux pareil. En fait, tout ça s'est fait euh, de manière naturelle. La réflexion de l'équipe, c'est que c'est vrai un espace citoyen du 21e siècle. Et là, même s'il y a la pleine organisation qui vont l'occuper plus tard, peut-être que c'est un indicateur de réussite que les organisations qui cohabitent un lieu et partagent une vision, sont capables de répondre à un événement spécial pendant l'année et que les citoyens puissent avoir des lieux dans notre société où on peut venir s'arrêter deux minutes pour prendre un repos sans se sentir qu'on devrait être en train de consommer quelque chose ou payer. C'est juste ça, c'est comme euh, un cadeau de la vie, un espace citoyen. C'est ça qu'on a écouté hier. Et on finit sur l'idée que ah, c'est pas juste lors des journées spéciales de fête qu'il faut que on monte à l'occasion, il faut que ça soit aussi tous les jours de l'année. Donc c'est avec ça qu'on entame en fait, la quatrième journée aujourd'hui. Ils restent ensemble, ils restent sur place, en meute, en troupeau, en famille. Tout pour manger, pour être en sécurité. Ils vont rester là, ils bougeront pas, ils savent, ils restent ensemble. Elles sont plus fortes elles sont ensemble. On revient à un normal. On a les euh, artistes qui pratiquent, qui produisent, le coworking, les gens qui travaillent. Un vrai espace ouvert aux citoyens, ça l'espace pour les deux. Le programme aujourd'hui tourne autour de patrimoine. Donc, on a la collaboration avec Cinéma Beaubien, euh, Donc, à 4 heures, on peut aller au cinéma et voir le documentaire qui s'appelle Ne touchez pas mon église. Même si l'église n'est pas un chef-d'œuvre architectural, elle, elle, elle, elle représente quelque chose. Elle vaut quelque chose à bien des aspects, que ce soit symbolique, identitaire, patrimonial. Donc, ça devient ardu. Ça devient compliqué. Ça devient émotif. En bout de ligne, c'est ça, Patrick. Il faut qu'on s'entende sur comment le défendre, comment le mettre en valeur. Il, il y a quelques éléments fondamentaux pour que ça fonctionne, selon ma modeste expérience. Un espèce de consensus à aller chercher dans le milieu, mais aussi des interlocuteurs qui vont faire le lien entre les citoyens, puis la paroisse ou la municipalité ou peu importe. Parce qu'il y a des gens qui ont plein de belles idées, mais s'il n'y a pas un, un organisme qui se crée ou d'interlocuteurs qui prennent le relais, il n'y a jamais rien qui va se faire. Une des raisons pour lesquelles moi j'ai fait ce film-là, je rappelle peut-être, il y avait eu la, il y avait une commission parlementaire à Québec en 2005 sur l'année du patrimoine religieux au Québec. Parce qu'il y avait eu quand même pas mal de cas euh, relativement médiatisés de, de gens, de, de citoyens dans des communautés qui se retrouvaient devant le fait accompli. Le diocèse avait décidé de désacraliser l'Église, de la vendre aux plus offrants. Et là, les citoyens se mettaient à chialer, c'est un peu... Entre les lignes, ce qui se dit dans le film, c'est que ce qui est particulier ici par rapport au régime de propriété au Québec, c'est que même si c'est appartient au diocèse, puis c'est géré par le diocèse, de façon pratico-pratique sur 250-300 ans, c'est nous, puis nos ancêtres, qui avons payé à travers la dîme les corvées de construction, les corvées d'entretien. On a payé pour en quelque part. Pouvez-vous nous, nous consulter? Maintenant, ils tâchent de consulter leurs citoyens. De... Mais ce n'est pas eux qui sont derrière pour appuyer ça. Il faut que le projet émane d'une communauté. Il m'avait dit en recherche, il dit, nous on n'est pas là pour gérer du patrimoine bâti, on est là pour faire de la pasteur. Il y a une activité sur l'intensité patrimoniale, c'est-à-dire une exploration pour chacun, euh, individuellement et collectivement, c'est quoi les éléments de patrimoine ici qui sont les plus importants pour nous, qui ont une résonance, puis on voudrait qu'on en prenne soin dans l'avancement de ce projet. Le premier élément, bien sûr, c'est l'ordre. Et vous m'avez dit les luminaires et la voûte. Donc, tous les luminaires euh, art déco. On pourrait dire luminaires en voûte. En voûte, oui, c'est en voûte. Le troisième élément, c'est le plancher. Et moi, je remarque toujours la pente qui mène vers le cœur, qui est très particulier. Ça, c'est dans les églises, c'est comme ça. Ça mène vers le, vers le Christ, dans, dans, dans la symbolique. Les vitraux. Ah, qui ont euh, évidemment leur intérêt. Euh,